Qui signe pour vous Des maires de petites communes Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, euh, président Et de présidents communauté de communautés à eux C'est incroyable hein, que vous ayez les signatures, c'est incroyable. Pas du tout incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype des candidats inutiles dans cette campagne. Totalement inutile. – Vraiment, que, oh, oh. que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites, si alors, vous avez, vous les avez un hein, numéro de fatigue, mais c'est incroyable. <rire> – C'est très simple, ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière, oh, on ne l'a pas cru. Et hein. elle s'est produite, alors, la voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion <rire> sur les éléments de cette ah, crise. Ah, – Alors ça on va vous montrer l'équipe… Comme oui. vous, vous ne l'avez pas lu euh, En livre, bien ouais. entendu. Il y a une sortie intéressera. Euh... Je... Ben, je vais vous le donner pour la soirée. Ouais.